Vrai ou faux ami On répond à cette question maintenant dans Fresh. On va vous apprendre et vous aider à discerner qui sont les vrais amis, qui sont les faux amis, qui sont ceux qui sont là par intérêt, qui sont ceux qui sont là parce qu'ils vous aiment véritablement. Aujourd'hui, on répond à cette question sur Fresh. Vrai ou faux ami C'est maintenant. Comme bienvenue sur Fresh. Fresh Bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ton émission préférée, bienvenue sur Fresh, Fresh. Je suis Rémi de La Iglesia et aujourd'hui on va répondre à une question, vraie ou faux amis, qui est qui Comment les différencier, mmh. comment les reconnaître, comment bien s'entourer On va répondre à cette question parce que souvent, on avance dans la vie, voilà, en tant que jeune, etc. On rencontre des personnes sur notre chemin et ces personnes viennent marcher avec nous. Mais des fois, ce sont des personnes qui, au fil du temps, nous causent du tort ou des fois ce sont des personnes qui nous apportent et qui apportent une valeur ajoutée mmh. à notre vie. Et on va parler de comment les distinguer, comment mmh. savoir qui est qui. Et j'ai avec moi sur le plateau des merveilleux chroniqueurs ouais Des merveilleux chroniqueurs et aujourd'hui, on reçoit directement à ma gauche la fille de Snoop Dogg. La fille de Snoop Dogg, voilà, la fille de Snoop Dogg. Me demandez pas pourquoi elle est comme ça, me demandez pas pourquoi. Écoutez, moi je suis arrivé aujourd'hui. Je lui ai dit, Augustia, aujourd'hui tu fais une émission. Et elle est venue habillée comme ça. Moi, ça je n'ai rien à goût. voir dedans. Si vous avez un problème avec son style, allez lui envoyer un message sur Instagram. Allez l'attaquer, s'il vous plaît. Augustia, s'il vous plaît, sous-information. Ouais ça va, Augustia Ça va et toi Ça va, ça va. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui. Mais sinon, c'est un nom de rappeur en plus. Hein Il hein y a un nom de rappeur qui s'appelle comme Augustia ça. Augustia Auguste. Auguste Yes. Je sais pas, bah c'est Lille Auguste alors. Yes. Lille Auguste. Voilà. Qu'est-ce voilà. qu qui se passe là qu C'était qui... quoi là? du coup là la. Ben, en fait, je suis une avant-gardiste, c'est-à-dire que je fais pas comme tout le monde en fait. Donc euh, c'est mon propre style. Si tu... Waouh wow. Et j'impose wow. la différence. T'imposes la de... différence Waouh wow, wow, wow. Tu l'imposes ici à personne parce que personne <rire> l'aime. Alors, on a à sa gauche. Je rigole, Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. On aime beaucoup. <rire> Je suis pas en faux ami. Non, non, pour de vrai, j'aime bien. Vous aimez bien Soyez des vrais amis. Vous non, aimez bien, aime bien. Non, pour de vrai, j'aime bien. C'est très, très, très... Euh, euh, ouais. On a à sa gauche, alors, on a Willy B.I.G. <rire> le youtubeur, Le youtubeur aux 60 millions d'abonnés. Le ah, ah, wow. wow. youtubeur que toute la francophonie regarde. Ah, ah. Willy Big, Willy Be Shop, Willy Be Sap, Willy Be ah. oui. Style. Aujourd'hui, c'est Willy ah. Be Friend. Yes. Yes. Yes. Oh, oui. B. Friend. Ruby, true friend Vrai ami, vrai ami Et on a en face de lui, le R, le I, le X, le RX. Comment ça va Archimède Ça va Ça va super, ça va super. Et on a à gauche d'Archimède, je te laisse te présenter, Ruby de fois, Fika x2, C'est Glorian, vas-y. Du coup, bah aujourd'hui, je suis Ruby, Ruby Bix. Ruby Bix, la vraie amie. La vraie amie. La vraie yes. amie, la vraie On a quand même voilà. pour Ruby, on a quand même ouais. pour Ruby. J'ai l'impression que le public est un peu, est un peu froid. C'est pas grave, peut-être qu'il fait trop fresh sur le plateau, je ne sais pas. <rire> ah, je pense pas ça pas ça que c'est un peu froid. Mais on va parler. Le public, vous êtes chaud ou pas Oui ou non Merci. On va parler donc de vrais ou faux amis. Mmh. Eh, eh. Aïe Aïe, aïe, aïe, aïe. <rire> <Magali> zudo, <rire> eh, eh. Ouais, on va parler de vrai ou faux ami. My God, qu'est-ce que c'est un sujet important? Pourquoi est-ce mmh. qu'on pas... William, tu fais partie de l'équipe de rédaction de Fresh. Pourquoi on n'a pas parlé de ça plus tôt, frère? Je sais pas. C'est la saison, c'est la pour saison en pour en parler. C'est l'émission pour en parler. Vrai ou faux amis. Bon, dans un premier temps, j'aimerais juste vous dire cela. et Je sens que ça va être très, très édifiant mmh. et très, très drôle aussi. Vous savez, vous avez raconté vos story time un peu, tout ça. Euh, on avance dans la vie, tout ça. Et comme on avance dans la vie sur notre chemin, on va à l'école. Mmh. À l'école, on s'entoure. Au mmh. travail, on s'entoure. En fait, on intègre à chaque fois des nouveaux centres, n'est-ce pas, des nouveaux mmh. centres sociaux mmh. ou de nouveaux groupes, quoi. Et à force d'entrer dans ces groupes-là, eh bien on prend des amis, par exemple. Toi, on s'est rencontré où À l'église. Toi, on s'est rencontré où euh, euh, euh, euh, dans... Chez un Je rigole, je rigole. On avance comme ça dans la vie, et au final, on rencontre des personnes. On rencontre des personnes qu'on qu ne proche pas à l'école, au travail. Où est-ce mmh. qu'on rencontre d'autres des, per des personnes beaucoup des personnes… Euh... Au sport, si on fait du oh sport, sport. Oui, ça. Au euh, piano. Du, pi hein du piano. Quoi Du piano Oui, oui tu Internet. faisais du piano Non. Ah. Sur Internet ah. Sur Internet ah. aujourd'hui. Ouais, sur les réseaux mm. sociaux. Bref, on rencontre en fait une multitude de personnes, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on rencontre mm. vraiment plein plein de personnes. Mm. Mais le problème, c'est que des fois, on accepte de s'entourer de personnes qui, au final, sur le long terme, nous causent du tort oh, ah, ou ça, non. Ça, Donc déjà, j'ai une question à poser. C'est quoi un ami Avant de parler de vrai ou faux ami, c'est quoi un ami Qui veut définir c'est quoi un ami Moi, je veux bien. Vas-y. Bah, pour moi, un ami, c'est quelqu'un avec qui on aime passer du temps. Ouais. Quelqu'un mmh. avec qui on fait des activités. Ouais. On avance ensemble et euh, on s'apporte mutuellement des choses. On s'apporte que... mutuellement, voilà. c'est pas que d'un côté. Voilà, c'est ça. Mmh, mmh. Ah, on s'apporte mutuellement ça. des choses. que d'autre oui. une définition d'un ami Pour moi, un ami... Vas-y, Il y a le bounce si ah. vous voulez, aussi. Oui, le... ah. Allez Hé hey hey oh On va pas casser la table <rire> C'est la première fois que j'ai... Ah, ah, oui. <rire> oui, mais bon, vas-y, vas-y. <rire> Non, c'est une, une personne aussi sur qui on peut compter, sur qui on peut se confier. Euh, c'est une personne qui nous tire aussi vers le haut. Mm. Et euh, c'est une personne, c'est comme un frère en fait. Mm. C'est comme, yes. je vois ça comme comme un, comme un frère. Comme, comme un, un frère, frère ou comme une sœur. Exactement qui d'autre mm. Ça pour ça un peu sur ce qu'elle a dit. Mm. On peut euh, confier ses secrets à un ami. C'est vraiment euh, la personne quand par exemple, je sais pas notre famille, euh, on est un petit peu en désaccord avec cette mm. femme, notre famille, on va voir notre ami. C'est la famille bis, c'est ça. C'est yes. la famille bis. Ok, so le bébé. vrai ami c'est la famille bis. Mm. Toi, as une définition d'un ami Un ami, ami c'est c'est une personne qui est, comme pour dit, qui est vraiment à l'écoute, qui est vraiment une personne qui, peu importe ce qui peut arriver, la personne... est Vous voyez comment les réflexes de Logobi reviennent Vous avez comment les réflexes de Logobi Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Oh Go Archi Go Archi Go Archi Go Archi Go Archi c'est voilà, bon, quelqu'un qui quoi C'est une personne même, peu importe les situations quoi. Ah, c'est terrible, mais le logo bon. <rire> ouais. <rire> peu importe les situations quoi, c'est que bah, la personne elle est là et on le voit. Ouais. Voilà euh... oh, la définition, c'est pour, euh, pour moi euh, d'un ami. Ouais. Peu importe les situations, la personne elle est là. Est-ce mm. qu'on a maintenant la différence entre un ami et une connaissance parce que des fois, on confond les deux. Mmh, Le problème, c'est quoi C'est que si tu confonds les amis et les connaissances, tu vas te comporter avec une connaissance comme si c'est un ami. Mais comme mmh, c'est pas un ami, mmh, elle pourra utiliser mmh, mmh, certaines mmh, mmh, choses contre toi parce que c'est pas un ami, c'est mmh. bon, <rire> <rire> okay. une, un une connaissance. Donc c'est quoi la. Elle est. ok. C'est quoi en c'est un ami et une connaissance C'est comme Auguste, elle a dit. Auguste, hein ouais. euh, lille Auguste, on L'île euh... Auguste. Auguste. Tout à l'heure, elle a dit qu'un ami, c'était quelqu'un qui était là pour, euh, pour la personne mutuellement. Ouais, donc, ouais. Du coup, la connaissance, ce n'est pas forcément le cas, en fait. Ça mmh. va que d'un côté que dans, Oui, c'est ça. Mmh, que ouais. d'un sens. Que dans un sens. Mmh. C'est ça, et une connaissance aussi, c'est quelqu'un juste que, bah, dans le mot, tu connais. Ouais. Ce n'est pas forcément quelqu'un où vous êtes euh, intime, en fait. Mmh. Mmh. Que vous la, vous connaissez, quoi. Ouais. C'est ça. C'est juste une quel... relation. Euh, ça ne va pas non. dans les profondeurs, en fait. Oui, ouais, c'est une relation, pas dans, pas dans les profondeurs. Donc, parce que le Réma. C'est euh, une le... connaissance, okay. <rire> donc c'est quelqu'un qui vous avait une relation simplement. Mais voilà. frérot ça va <rire> Voilà, une connaissance. Différence connaissance, Ami bah, En fait, une connaissance, on peut apprécier passer du temps avec elle vite fait, enfin, ouais. ou l'apprécier mais sans. C'est quelqu'un avec qui on n'est pas forcément vrai comme ouais. avec un ami quoi. L'ami voilà. est vraiment à nu quoi devant mmh. lui. Vraiment, faut pas non plus mmh. exagérer. Hein. Calmez-vous, gardez vos habits. Mais <rire> c'est quelqu'un avec qui on est vraiment honnête quoi en fait. Yes, on assume vraiment tous nos côtés. Mmh. Voilà là je suis vraiment euh, pas content. Là je suis content. Mmh. Là je ne sais quoi. Là je ne sais quoi. Ok donc simple la différence entre un ami et mmh. une connaissance. Mmh. Maintenant j'ai une question également à vous poser. Pourquoi maintenant est-ce que c'est important d'avoir autour de soi des amis et pas seulement des connaissances? Je vous écoute. C'est important d'avoir des amis et pas seulement des connaissances parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, l'ami c'est un petit peu la famille secondaire mm. qu'on aurait, euh, qu aurait voulu avoir. Ouais. En fait. C'est-à-dire mm. qu'il y a beaucoup de personnes qui disent euh, on choisit pas sa famille mais on choisit ses amis. Exactement. En fait, c'est vraiment Exactement. ça en fait. L'ami c'est la personne que tu peux choisir. C'est euh, la famille que tu aurais voulu choisir. C'est ça, c'est celle mm. que tu aurais vraiment voulu choisir et voulu mm. avoir en fait. C'est-à-dire que quand tu as ton ami, tu fais Ah, j'aurais bien aimé que ce soit mon frère. Et au mm. final, mm. Est -à Il il tu veux avec, est -à avec est -à moi, tout en fait. ça. Amen. Et au final, ça devient un frère. C'est ça. Exactement. Et pourquoi maintenant c'est important d'avoir des amis Enfin, D'être entouré parce que des fois certaines personnes disent Oh, moi je m'en fous, moi j'avance seul, moi je suis un loup solitaire. <rire> déjà, sachez cela c'est que les loups n'avancent pas seuls en fait. Ah, déjà, déjà, déjà ah, il oui. faut préciser quelque chose si vous étudiez mm, la vie mm, des loups, ok, mm. bon, je sais pas si il n'y a pas une science des loups maintenant, <rire> mais si vous étudiez les loups, il n'y a aucun loup. Y a, y a des, les loups solitaires, ce sont les loups qui se perdent, hein. mm -hmm. mais les loups n'avancent pas seuls. Les loups avancent yes. en meute il hein. y a un mâle alpha, il y a tout ça, il y, y a plein, plein, plein, plein de loups, ils n'avancent pas seuls. Hein. Donc, le loup solitaire, là frère. Déjà, ça, je ne sais pas, ça sort d'où. Mais donc, pourquoi c'est important de pas être, nous, solitaires, et d'avoir des amis Mais justement, pour euh, parce que peut-être qu'on peut tomber, la personne, en fait, en fait c'est important de ne pas se, comment dire, d'être pas entouré, d'être entouré que des personnes vraies. Mmh. Parce que du coup, si tu tombes ou quoi, il la personne, la personne qui sera là elle va elle te pourra dire, aider. En fait, voilà, pour t'aider, mmh. va te dire que là c'est pas bon, ce que tu fais c'est pas bon, etc. Exactement. Pour nous remettre vers le droit chemin en fait. Mmh. Mmh. Donc en fait, la différence entre une connaissance et un ami, c'est que l'ami il est vrai mmh. et l'ami surtout il est vrai parce qu'il pense à ton intérêt. C'est yes. ça. C'est-à-dire que par ça. exemple tu, tu, tu, tu prends un mauvais côté. Tu prends une mauvaise direction, admettons. La connaissance ne dira peut-être rien parce qu'elle veut juste te flatter. Ouais. Oui, et voilà. As... Mais l'ami dira non, quitte à mmh. en conflit avec toi, pour ton bien. C'est ça. ça. Donc mmh. les amis, des fois, nous aident. Est-ce qu'un d'entre vous, ici, un jour, a, a déjà dû faire un mauvais choix, ou était au bord de faire un mauvais choix, et un ami l'a conseillé ah, mmh. oui. Oui. oui. Plusieurs fois. Hein. Vas-y, toi, raconte, vas-y. Oui, bah, moi, c'était... Euh... Bah, ça remonte. Ouais. C'est une période où j'avais une grande décision à prendre et je commençais vraiment à... Quelle décision Hum? Euh, Annie Comment Annie Ouais. C'est ça D'accord, ok. <rire> On va pas aller dans les détails, okay, ok Moi je comprends ce que tu veux dire, ok et euh, du coup, j'ai demandé conseiller à un frère et il m'a. Le Rax euh, Ouais. Voilà, ouais. Et il m'a <rire> conseillé, il m'a dit voilà, euh, il m'a dit d'écouter, tout ça, etc. Et okay. du coup, j'ai vraiment bah, pris une décision aussi par rapport à par le rapport conseil qu'il qu qu m'a donné. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense? La bah, meilleure bon décision fait. de ta vie ou pas de ma vie. <rire> <rire> Voilà, bon, il, en fait, bon, on va dire, on peut, tu veux raconter D'accord, okay, En fait, il <rire> en fait, était dans une relation toxique. Et en fait, ouais, les relations toxiques, c'est bizarre. Mmh. Avec, avec une soeur, mmh. avec une fille plutôt, mais c'était à l'époque, hein, ça fait des années. Ouais. Et il euh, y a un ami, donc Lorax, parce que Steven et, et lui se connaissent depuis combien de temps pour maintenant ça va faire 6 ans ou 7 ans, 8 ans ou 7 ans, wow. oh, ans, ans, ans, ans, ans, wow. ans et du coup un, un jour il avait une relation toxique et lui il voulait pas, vous voyez quand on es dans une relation toxique c'est compliqué de lâcher prise, mm. mais l'ami lui a dit en gros non, pour toi, et lui a dit bah, par amour pour lui, mm. il lui a dit en gros non il faut vraiment ta ta ta ta ta, donc ok, qui d'autre aussi a un petit témoignage là, comme ça là, un jour un ami c'est là que tu as vu vraiment que la personne était amie. Moi, c'était un peu pareil. C'est hein. ouais. ça, relation toxique. Après, euh, c'était qui l'ami C'était bah, euh, Arsène. Arsène. Mm. Arsène euh, mm. le, R. le R. Le R. Le R. Et du coup, euh, bah, clairement, euh, bah, il m'a aidé un petit peu à sortir de ça. Mm. Et euh, même moi, en plus, le pire, c'est que du coup, il m'a aidé à sortir de ça. Et moi aussi, après, je l'ai aidé à sortir du sud. Ah oui, bah. <rire> <rire> là, ça <a> vous aide <rire> mutuellement, ok C'est ça. Ok. Bah, ça <rire> <rire> ok, mais donc vous voyez à quel okay. point c'est important mm. d'avoir mm. des amis et surtout ce qui a bien avec les amis c'est que les amis vous diront toujours la vérité vous savez mm. hier je Mais... regarde un truc euh, hier j'étais bon, en champlain un champlain déménagement et euh, j'étais donc chez ma mère et euh, j'étais prendre mes dernières affaires et quand j'ai pris mes dernières affaires mes dernières affaires pardon j'ai trouvé un comment on appelle ça là comme une carte un peu en fait si vous voulez, quand j'ai fêté mes 18 ans il y avait euh, bon certains vous le connaissez ici on l'a déjà vu à Vangel TV Alexandre Blanchard mm. vous connaissez lui mm. et euh, quand j'ai fêté mes 18 ans parce que je les ai fêté il était venu et il y avait une carte sur laquelle on marque l'anniversaire des gens, là. Mmh, je sais pas si vous voyez genre oh, « Bon yes. anniversaire, je t'aime beaucoup », tout mmh, ça. Mmh. Fragile. Et, euh, <rire> et, et, et les trucs comme ça. Et en fait, hier, j'ai relu la carte. Elle datait du coup de des années. Ça fait, wow. ça fait des années, n'est-ce pas wow. Et euh, j'ai relu le message qu'il avait marqué. Et lui, il était chrétien. Et moi, j'étais un peu chrétien... Euh, mmh. Mmh. Mmh. Ouais, <rire> <rire> ouais je flirtais un peu avec le monde. Mmh. Bon justement j'étais en train justement d'en finir mais je flirtais encore un peu avec le monde mm -hmm. et j'ai relu sa carte la carte et dans la carte il a marqué il y avait plein d'amis païens qui marquaient genre ouais euh, eh frérot t'es ouais, un bon eh frérot ouais frérot longue vie bref eh. ouais, vous connaissez mm -hmm. ok et lui il a marqué un truc il m'a un truc comme euh, « N'oublie jamais le choix que tu as pris wow. », des trucs comme ça, vous voyez Et moi, à l'époque, oh, wow, j'étais un wow, peu, wow, « euh, Oh, c'est bon, d'accord, je mm. connais. » Mais il insistait à chaque fois comme ça. Mm. Et il y avait des gens qui, autour de moi, insistaient à chaque fois. « Voici des vrais yes, amis, ouais. des Amen. gens qui préfèrent aller. » Contre ce que tu veux maintenant pour mmh. que tu deviennes ce que tu dois être. Mmh. Ouais, qui préfère aller contre ce que tu es maintenant pour t'amener à devenir ce que tu dois être. Plutôt que te conforter dans le peu que tu es maintenant. Les, les mmh. faux amis sont ceux qui te disent ah oh, Augustin vraiment, tu es bien habillé. Admettons, admettons, okay. regarde. <rire> <rire> <rire> admettons tu es mal habillé. Un faux ami va te dire oh tu es vraiment oh, bien habillé. Stylé. Parce qu'il veut aller dans ton ouais. sens. Quelqu'un qui t'aime vraiment va dire non là. Là, il y a un bug. Là, il y a un bug. Il a Pourquoi un bug. Lisa, il dit ça Il prend le risque d'aller contre toi, mais c'est yes. parce qu'il t'aime. Yes. Et un ami ça. qui n'est pas prêt à faire ça, c'est pas un ami, frère c'est une, mm. mm. une connaissance. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'amis et mes amis sont éprouvés dans le temps. Il y a des personnes mm. avec qui je marche, Amen. ça wow. fait dix ans, on marche ensemble. Mm. Ils sont en Christ aujourd'hui, ce sont eux mes vrais amis. Yes. Mm. Après, on va en parler, comment on connaît des vrais amis. Moi, si le temps, les années n'ont pas prouvé mm. que tu étais un vrai ami, frère, tu as encore une connaissance jusqu'au jour n'est-ce pas mmh. Amen Amen, Amen. Laura c'est un ami pour toi, n'est-ce pas Le temps t'a montré, non mmh. C'est pas le premier qui vient là comme ça, qui est là, « Oh, Alchimed, ça va !» Qui est ami, n'est-ce pas Non, c'est pas ça. Voilà. Maintenant, pourquoi donc c'est bien d'être entouré Ou c'est important d'être entouré C'est important d'être entouré parce que... Euh, J'ai entendu quelqu'un un jour qui m'a dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va mmh. plus loin. Ensemble mmh. on va plus loin. Et euh, véritablement mmh. dans nos vies le but c'est d'aller loin. C'est d'aller loin. C'est pas forcément ah, mais... d'aller vite, mais c'est vraiment d'aller loin et bien. Et de faire mmh. les donc, choses bien. Coup, ouais. Si on le fait avec des amis, ça va nous permettre de le faire en fait. Ça nous permet de le faire. Voilà. Et du coup on va aller vraiment loin. Moi je sais que par exemple dans ma chaîne YouTube, il euh, y a beaucoup d'amis qui m'ont entouré. C'était des vrais mmh. amis. C'est-à-dire mmh. que ceux qui n'étaient pas des vrais amis. Il y a amis, ton dit... modérateur là Damien. Oui voilà. Mmh. Lui vraiment lui est là malgré le temps etc. Ça fait déjà peut-être même deux ans il est là. Même deux ans. Et euh, à chaque fois, je, je le vois, je me dis, mais waouh, même quand il y a 10 personnes, il y a des moments où on était 100, mm. mais il y a des moments où on est 10. Et lui, il continue à être là, même si on est 10. Mm. Mm. Voilà, un mm. Mm. voilà un vrai ami. Voilà, un vrai ami, c'est quelqu'un qui est là quand il n'y a rien et quand il y a beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un qui est là, que le vent frappe, que la pluie nous, tombe, en fait. que la neige euh, mm. neige. neige. <rire> hein, neige, neige. Hein il est là, Amen. il ne bouge pas. Et bon... Moi, je m'en souviens qu'à l'époque, un vrai ami pour nous, c'était quelqu'un. S'il y a une bagarre, il saute. Ah. <rire> je m'en souviens un jour, j'étais en sixième. Et nous, on était très... En fait, nous, on avait... Bon, je raconte un peu. chacun hein. sais qu va raconter. Nous, on avait un groupe, en fait, dans, dans, dans le monde, s'appelait les Cambridge. Les Cambridge. C'était le très Cambridge English. Oui, c'était English. On s'appelait les Cambridge. C'était un peu notre clique, OK Et je me souviens un jour, on était en sixième, je crois. Et euh, nous, on n'aimait pas l'autorité. Mm. Et donc, je me sens, j'ai pris une boule de neige. En plus, oh. là, on parlait de neige. Et je l'ai lancé bien pile dans la... Mm. Il avait une capuche, en plus, il avait un troisième, vous voyez, c'était les grands. Nous, mm. Mm. Il avait une capuche. J'ai lancé pile dans sa face, vous voyez. Wow. Sauf que moi, j'étais petit, surtout qu'il était très, très grande taille euh. et tout. Il est venu, il m'a... Goumé Oh <rire> mon dieu Mais là, tous mes amis sont venus <rire> et tout le monde l'a sauté, vous voyez Et bon, faites pas ça, ok Restez tranquille. Mais ça, sont des vrais... The amis. amis. L'ami va à la guerre pour toi ah ça. Écoutez, même, je dis un truc, si un jour, William me dit un truc, il me dit « Oui, euh, Augustia a dit, a dit ça sur toi. » Et moi, je vais dire à Augustia, euh, Oh, Augustin, William m'a dit que tu as dit ça sur moi. Et, et William dit, non, j'ai jamais dit ça. C'est pas un vrai ami, hein. mmh. Mais oui. non, vrai. non, le vrai ami, il accepte même de que son image prenne un coup pour mmh. toi. C'est vrai. Quoi d'autre? Wow. Moi, je sais qu'il y avait une. Amie... Enfin, j'avais ma... mon ami qui, bah, qu l'est toujours d'ailleurs. Euh... <rire> <rire> en fait, quand j'étais un peu, bah, j'étais un peu chrétienne. Voilà, j'étais pas tiède. trop. Euh, voilà, c'était tiède. Et je sais qu'en fait, elle m'avait vu après qu'elle. avait... Qu'elle avait avoué après qu'elle qu avait prié pour moi pour ma conversion. Le vrai ami jeune pour, pour, en fait. pour toi. Amen. vrai vrais amis prient pour toi. C'est ça. J'étais tel tellement, tellement choquée. Elle m'a dit ouais je suis trop contente. Maintenant, je vois comme, comment, comment tu es consacrée. Je suis trop contente. J'étais T'as pris pour moi Elle m'a dit Oui, je priais pour toi, etc. Le vrai ami prié pour toi. Ça, c'est très très fort. Le vrai ami prié pour toi. Maintenant, on entourait souvent d'un bon nombre de personnes. Maintenant, on va également vous dire comment vous trouvez des bons. Amis. Yes. Parce que c'est bien de faire le tri, mais il faut d'abord les trouver. Et sachez mm. cela, c'est que les trouver, c'est pas compliqué. Beaucoup cherchent des vrais amis. Donc, vous vous rapprochez mm. des personnes qui cherchent des vrais amis. Mm -hmm. et entre personnes qui cherchent des vrais amis, bah, vous allez trouver des, des vrais des amis, des tout amis. simplement. Yes. Parce que c'est vrai que beaucoup se sentent seuls, beaucoup n'ont pas vraiment de vrais amis, mm. de confidents. Surtout en Christ, des fois, c'est compliqué d'avoir des personnes à qui tu peux vraiment parler, parler. Mm -hmm. Mais on va vous donner des conseils pour trouver les bons amis. Maintenant, comment faire le tri et reconnaître les bons des faux amis Déjà, c'est quoi les faux amis Les personnes qui sont là par intérêt. Je vous laisse ah. oh oh la Qu'est-ce que, là que là ça, je mets Quelqu'un qui est là par intérêt Moi, je pense que quelqu'un qui est là par intérêt, c'est une personne qui... En fait, quand tu as des bonnes choses, ouais. quand tu commences à monter, ouais. bah, la personne est derrière toi, la personne commence à être avec toi, la personne mmh, comme là, commence te, à te coller, alors qu'avant, il n'y avait rien. Je pense que... Moi, je sais, ça m'a souvent arrivé que... Quand je commençais à avoir certaines choses, il y a comme un ami qui était tout le temps avec moi. Il m'appelait, il m'envoyait mmh. des messages. Mmh. <rire> <rire> il appelait. À, voilà, à chaque fois que j'avais des choses, il me demandait. Mais quand j'avais plus, oh, il, il avait y a pas de plus nouvelles. Plus, plus nouvelles, disparu. Mmh. Il était plus ah, là du quoi. tout. Il y a plus de nouvelles. Et je pense que comment on reconnaît, c'est quand je suis à des choses, faut bien faut vraiment bien détecter. Bien détecter. Si mmh. les personnes sont là pour ça ou s'ils sont là pour ce que pour ta personne. Ou... Exactement mmh. et généralement les, les, les amitiés mmh. et les amis les plus faciles à reconnaître, c'est ceux qui sont là au début lorsque t'es foie, lorsque yes. tu n'as rien, lorsque tu, tu n'as rien, lorsque tu es là, tu es vrai. juste euh, mmh. brava, alors... mmh. mmh. hein, tu es juste là comme ça, tu es habillé comme, euh, comme Augustia, et tu es là, tu, tu... es <rire> un très bon très bon, très bon yes. tu es là comme ça, personne ne t'estime ni rien, mais lui, il décide de t'aimer mmh. et d'être là avec toi. Mmh. Il y a aussi des amis qui sont là, oh là là, qui sont là, qui sont des jaloux. Oh, ah, right. Alors vas-y, toi Bénédicte. Alors, moi, c'était euh, au, co au collège, je crois, oui, au oui. collège, en troisième. Tu as dû faire face à cette, euh, cette ouais. trace d'être humain. Ouais, ouais, ouais, ouais. Les jaloux Ah oui, c'était choquée. Hein. Les jaloux Il y en oui. avait une, en fait, Mais je ne sais pas, elle a voulu me faire une en fait, c'était mon amie, elle a voulu mm. me faire une réputation un peu bizarre dans, dans, dans, dans sa ville, alors que voilà, moi, j'y allais pour elle, etc. Mm. Jusqu'à, ça m'a fait des problèmes. Hein. En fait, elle parlait, elle parlait de ton dos parce qu'elle était jalouse de toi, ça Ouais, ouais, c'est ça, okay. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, bah, je pense que voilà, je pense que c'est une histoire de garçon okay. et, que, et tout. Et, euh, et jusqu'à bah voilà, disait des, des rumeurs sur moi et du coup bah là-bas on me cherchait pour me pour me taper. Et... Mais eux. C'est terrible. T'es jaloux, t'es jaloux, c'est que t'as un complexe. C'est que t'as un complexe. C'est à côté de la personne, tu te rends compte, tu te dis non, elle est mieux que moi, elle a plus que moi, mm. elle est plus que moi. Et directement ça te rabaisse. Frère, sœur, aime-toi. aime-toi. Ah Dieu ah t'aime, aime-toi aussi. N'aie pas, mm. pas de complexe, tranquille, n'aie pas de complexe. Le but c'est élever les autres, pas de les rabaisser. Et il y a également une autre race d'amis, on dit race. Pour ces gens-là, ceux qui yes. rabaissent. Mmh. Oh là là. il bon, oh y a une musique qu'on écoutait euh, à l'époque dans le monde, euh, euh, lorsqu'on était avec mes amis. Cette musique s'appelait Cité mon poteau. Et il disait Citer mon poteau. Euh, bon. <rire> la phrase que je veux dire, on a avec des princesses dans le monde. Amen, amen. amen. amen. C'était mon poteau. Tu me rabaisses pas devant l'ego. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire Souvent, les garçons, non, ils sont entre ça. eux, et lorsqu'il y a une fille qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui, qui vient, vous voyez, mm. et qu'ils aiment un peu bien la fille, mm -hmm. okay, ils peuvent rabaisser l'autre pour s'élever. Mm. Si vous voyez. Admettons, on prendre mm. un exemple. Ouais, admettons, admettons oui. euh, William. Et Archimède aime bien euh, Bénédicte. Mais les deux, ils sont amis. Bénédicte arrive. Et là, William commence à se moquer de Archimède. Mmh. Pour un, passer comme étant quelqu'un de drôle mmh. auprès de Bénédicte. Et pour deux, ils rabaissent l'autre pour se mettre au-dessus pour dire « Regarde, c'est moi le garçon ici, c'est moi l'homme mmh. ». Euh, vous voyez Ça, c'est grave de faire ça, c'est méchant de faire ça. Il ne faut pas faire vrai. ça. Rabaisser les autres. Mmh. rabaisser C'est quoi les méchant. gens qui rabaissaient Parlez-en. Parlez bah justement, en parlant de ça, ça m'est déjà arrivé un peu. Bon, je n'ai pas eu vraiment beaucoup d'amis, mais il y a une fille avec qui je traînais un peu. Ouais. Et justement, par rapport à ça, bah c'est comme si elle était un peu jalouse de moi, bizarre. Ouais. Et euh, justement, quand on était avec des garçons, bah elle essayait, on dirait, de, de, te, de, vanner, ouais, de te vanner tous les deux il y a pas ça ouais. voilà ça c'est mmh, un, un problème ça c'est un problème un comportement différent complexe. quand on est tous les deux qu'on est avec les autres il y a un problème mmh, ouais, oui. tu dois avoir le même comportement à deux voilà. ou tous les autres après il mmh. y a quelqu'un qui m'a dit euh, qui m'a dit oui mais quand on est tous les deux tu me tailles pas je lui dis bah je vais pas de tailler à deux Faut taille. <rire> mais marrant, donc, euh, voilà mais <rire> mais c'est important mmh. d'avoir le même comportement à deux qu'avec les autres mmh. en fait. ça. tu dois ça. pas ça. maintenant rabaisser la personne parce que mais ça c'est un truc de faux ami ça tu peux pas faire ça quand vous êtes tous les deux tu es le meilleur et quand il y a d'autres Mmh. Ça relève est ça. de son hein, aussi Mais ça relève, bah, bien sûr Et ça mmh. montre que tu veux juste te mettre au-dessus mmh. Tu veux juste t'élever Faut pas faire ça C'est un truc de faux ami. Um, mais si yes. vous êtes des gens qui font ça Sachez que ce sont des faux amis Des gens qui sont là pour leur intérêt mmh. Pas du tout, au contraire On est avec les autres Tu dois, tu dois enjoliver Tu dois louer ça. ton ami mmh. Parce que je suis avec Augustia seule Et après il y a Bené qui vient dis, Tu sais ce qu'elle a fait Elle a réussi ça T'as vu comme elle est trop forte Ah ça c'est pas mmh. possible mmh, C'est ça, ça. Yes. Alors, le public faut acclamer Bon ça c'est quelque oui. chose de bien Vas-y ça, et euh, par rapport à ça, j'ai vraiment beaucoup euh, vécu ça au euh, niveau du collège, mm. quand j'étais au collège. En fait, moi, je croyais que j'avais euh, des vrais amis ouais. liés à la primaire, mais quand je suis arrivé au collège, je me suis dit, rendu compte que en fait, j'étais un peu seul. Mm. Pourquoi Parce que euh, quand tout le monde me critiquait, quand tout le monde me disait des, des choses, des choses, bah, au final, il n'y avait plus personne avec moi. Mm. C'est-à-dire mm. que là, même ceux qui étaient censés être mes amis, et bah, ils se tapaient les plus grosses barres, ils se <rire> <rire> <rire> <Et non, rire> Moi, je sais qu'il y, y a une... Après, attends, attends, je bounce, je bounce, je bounce. C'est pas parce wow. que, vous savez... Après c'est pas parce que quelqu'un fait une erreur qu'il est un fou ami, oui, ouais. parce que je sais que nous, je pense que toi aussi, surtout nous les gars, nous on est vraiment très <rire> moqueurs. Mm. C'est qu'en fait par exemple tu vois, mettons, demain là tu tombes sur le dans de la boue, tu vois, même si on t'aime, on va te relever mais tu y quelqu'un qui va, bah, tu ouais. sais de quoi on parle toi, un jour là, un jour on faisait, on était à Paris et on faisait une course, pourquoi on faisait une course, on avait fait la course des filles, les filles, ouais, elle s'est ramassée du non ah, oui elle, du, ma... elle a mordu la poussière il y a de la poussière en plus non, ça. je l'ai ramassé, mais je oh là là là tu vois <rire> donc c'est pas parce que quelqu'un se moque un peu de vous dans des ouais. fois c'est parce qu'il aime vraiment trop rire vous voyez mais ça, ça, ça, mais, voilà. mais des fois c'est vrai que c'est vrai, vrai que quand on, la personne se moque un peu c'est vrai que c'est pas, pas grave c'est pas grave mais quand c'est récurrent c'est à dire quand c'est tout le temps et en plus on voit que au final quand tu dis mais t'es sérieux là il voit que t'es vraiment dans le mal il fait non je tu pas avec toi là c'est chaud là c'est chaud là c'est chaud et moi c'est vraiment ce que j'ai vécu et c'est là où je me suis dit bah c'est chaud quoi. faut vraiment que je choisisse les bons. Les il faut vraiment, faut etc. Vraiment, ah. vraiment, vraiment faire le tri en fait. faut, faut faire le tri. Mmh. Et vraiment, c'est odieux. C'est tellement important d'être mmh. entouré. Surtout en Christ. La mmh. Bible dit oh, que les mauvaises compagnies... Corrompt les bonnes Autrement dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes Ça veut dire que parce que tu as des mauvaises compagnies, tu deviens bizarre C'est à dire que si tu as des bonnes compagnies, tu deviens meilleur C'est logique, n'est-ce pas Il faut s'entourer de bonnes personnes, de gens qui élèvent, de gens qui vous font passer à d'autres niveaux De gens qui vous font évoluer, n'est-ce pas C'est ce genre d'amis-là qu'il faut chercher et pour ça il faut faire un tri Tri Il faut faire un tri Qui est-ce qu'on vire Ou peut-être pas. on les vire, on va leur parler euh, J'ai remarqué qu'en ce moment, oui, tu me rabaisses bon. beaucoup. Mmh. Ça commence vraiment à me déranger. Euh, je ne veux, veux pas marcher avec des gens comme ça. Vous allez parler. Hein. Vous savez, il y a un truc vraiment que... Bénédicte, c'est une qualité que tu as. Euh, vraiment, c'est que tu es honnête. Tu ah, vois mais... ça que la personne te rabaisse Tu vas lui parler face à face, les yeux dans les yeux. Bonjour, euh, j'ai remarqué qu'en ce moment que tu me rabaisses un peu, ça commence vraiment à me déranger. Dans, dans l'amour, hein, dans la paix, tout ça. Mm -hmm. Et dire voilà, est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît de me rabaisser Voilà, tu es mon ami et ça me dérange vraiment. Parce que des fois aussi, mm -hmm. si on ne le dit pas, la personne mm -hmm. ne le voit pas, la personne ne pas. connaît pas non plus notre cœur, elle n'est pas Dieu. Mm -hmm. La personne ne verra pas que ça le dérange. Des fois, ça. Euh, mm -hmm. vous voyez ce que je veux dire Des fois, mm -hmm. il ne faut, faut, faut, voilà. Voilà, faut, faut pas hésiter. Il y a également, donc, comme on a dit, la personne qui rabaisse, les personnes jalouses, les personnes par intérêt et les personnes toxiques. Aïe oh Qui là veut là parler là des, là des là personnes là toxiques Oh là là qui veut parler des personnes toxiques Des personnes toxiques, c'est vrai que c'est... Tu sais quoi Attends, arrête d'en parler. On va lancer maintenant une petite story time. C'est la story time de William. C'est ah. maintenant. Hey, c'est Willy BIG. On se retrouve pour ma story time. Aujourd'hui, j'ai un petit conseil à te partager. J'ai un petit conseil à te partager. Tu as pu voir, tout à l'heure, on parle un peu des amis là en ce moment. Mais dans ma vie, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que moi, vous voyez, je suis beaucoup très expressif, très émotif. Je suis quelqu'un qui est vraiment waouh, à fond comme ça dans la vie. Et euh, j'avais beaucoup de personnes qui m'entouraient. Et quand j'avais beaucoup de personnes qui m'entouraient, ça fait que moi, je libérais quelques secrets sur moi sans forcément faire attention à ceux qui m'entouraient. Et donc, ça fait que moi, je pouvais dire des trucs, bon, un petit peu cachés, un petit peu... Tu vois, des choses que on dit que aux amis très proches. Et quand je l'ai fait, il y a certains amis à moi qui sont partis le révéler aux autres qui n'étaient pas mes amis, qui n'étaient pas mes connaissances et même des personnes qui me critiquaient même lorsqu'ils euh, partageaient ces, ces secrets-là. Et donc ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que tu pourrais faire attention aux amis qui t'entourent, tu pourrais faire attention aux personnes qui sont autour de toi parce que c'est ton cercle d'amitié et c'est ces personnes-là qui sont véritablement proches, qui ont tes secrets, qui ont des choses qui ne devraient pas être divulguées aux autres, des choses que toi seul et eux connaissent. Alors fais attention, partage des choses avec des amis qui sont des vrais amis, prends des vrais amis, des bons amis, ceux qui t'aiment, ceux qui sont là pour toi, ceux qui sont là pour t'amener vers le haut et tu vas voir que véritablement dans ta vie, tu vas aller plus loin parce que tes amis sont des vrais amis. Et voilà, donc on va parler de ça sur Fresh, tout ça. Tout de suite, on se retrouve pour la suite de l'émission, on parle de ça. Guys, de retour sur Fresh, après, on peut acclamer, on peut acclamer, de retour sur Fresh, après, après, ce petit témoignage de William, donc William, tu avais des amis, un peu toxiques, à qui tu confiais des choses, et qui allaient le balancer derrière, ça. oh là là là là là. là, là. My God, mmh. véritablement, faites attention à qui vous confiez des choses. Mmh. Ne confiez pas tout. Écoutez, des fois, on est vraiment rempli de bonne volonté. Mmh. Et des fois, on se dit, non, je vais, je vais lui dire ça. Tu le dis à personne, hein, tu le dis à personne. Mais combien de personnes avant, on mmh. tu dis à personne mmh. et Ils l'ont dit. Ça. Mmh. Même vous, là. Combien de choses on vous a dit, on vous a dit, tu à personne, tu la, tu la balances. Qui <rire> ici, qui ici Levez la main. Qui ouais. ici, allez ah, non, moi, levez ici. Levez, levez la main. En primaire. Levez la, levez la main. Personne Moi, personnellement, non, je tiens. tiens les secret. Non, moi, je, non, je non, tiens. Tu tiens, mais tu jamais un jour en balancé un secret un petit Toi Ça m'est arrivé sans faire esprit. Ça, tu ouais. l'as fait, mais vous êtes pardonné, ça arrivé oui ou non, oui oui, ou non oui, oui, oui, oui, oui, oui. c'est vrai, c'est vrai. Sans... Et des fois, on se dit, non, mais lui, je lui dis, jamais il le dira à personne. Frère et soeur ça, c'est une mauvaise réflexion. Mm. On vous dit, écoutez, vous savez, vrai. lorsque quelqu'un vient vous dire ne le dit à personne, euh, il ne te dit pas, dis-le à quelqu'un euh, qui ne le dira pas. Il dit, personne, et tu dois mm. respecter ce choix-là. Tu dois le dire à personne. C'est une règle et une base dans l'amitié. Mm. Et donc, comme tu l'as témoigné, il faut faire attention à qui on dit les choses, parce que sinon il y a des problèmes, ça peut être un peu problématique. Bon maintenant, mm. qu'on sait un peu reconnaître les faux amis et donc, du coup qu'on fait le tri, qu'on qu sait comment faire le tri maintenant, c'est quoi concrètement un bon ami Vas-y. Moi je pense qu'un bon ami c'est vraiment quelqu'un qui, bah, qui est là pour toi mm. et qui est là... Euh... Qui te soutient qui soutient et pas que ce pour ses intérêts à lui mais aussi mmh. pour tes intérêts à toi Amen. qui te soutient dans ce que tu fais Amen. Là, qui, qui t'encourage qui te booste dans, qui... mmh. dans tes projets dans tes projets qui, qui t'encourage, qui te booste et vraiment qui, peu importe ce que tu fais il va toujours essayer de bah, trouver la vérité t'encourager mmh. mmh. oui. il y a un Merci verset la comme, la comme ça okay. dans, dans Proverbe, je ne sais plus c'est lequel également mais euh, exactement, mais qui dit euh, mieux vaut euh, euh, une critique ouverte qu'un baiser trompeur mmh. Mmh. quelque chose comme ça c'est ça, non Je, Je crois que, que c'est ça. Et, et Mieux vaut un vrai ami qu'un faux ami. En gros, mieux vaut quelqu'un qui te dit la vérité, les yeux dans les yeux, dans le mm. but yes. que tu évolues, plutôt que quelqu'un qui dit non, c'est très bien ce que tu fais, continue, continue, continue. Mm. Des fois, vous savez, on peut avoir même des riche. leaders à l'église qui, nous, des fois, nous reprennent. Et des fois, ils peuvent nous reprendre durement, on se dit, oh là là, mais pourquoi, mais, mais ça me pique. Mais vieux, mieux vaut ah, quelqu'un qui te mm. pique, ah, qui te reprend, ah, qui te met sur le droit chemin. Quelqu'un mm. est là, oh, les écoute pas, t'inquiète, continue, mm, continue, mm, et mm. qui t'emmène sur les sur les mauvais euh, les mauvais bah, les, les mauvaises voies n'est-ce pas c est c est ça ça. donc ça. un bon ça. ami c'est quelqu'un qui te soutient comme tu dis mmh. c'est quelqu'un qui te soutient qui est pas jaloux de toi qui t'encourage dans tes projets Mais qui quoi d'autre moi, j'aimerais déjà faire la différence entre une bonne personne et un bon ami. Parce qu'il okay. y a des personnes qui ne sont mmh. pas forcément méchantes. Ouais. Elles ne sont pas méchantes en soi. Yes. Mais ce juste pas des bonnes amies. Parce que par exemple, il y a des personnes qui ne savent pas dire la vérité ou qui ne savent pas être honnêtes. Okay, et... C'est les bonnes personnes, mais en tant qu'amis, ils voilà. ne sont pas très bons. Oui, mmh. voilà, c'est différent aussi. C'est vrai, il y a des fois des personnes qui sont vraiment, euh, vraiment gentilles, vraiment cool, vraiment ouais. sympathiques, tout ça. Mais en tant qu'amis. Il y a un couac. Voilà, donc on les considère comme bonnes personnes, mais en fait amis c'est pas tout le monde en fait. Amis mmh. c'est vraiment. Euh, c'est on dit que les amis ça se compte sur les doigts de la main. L'ami yes. c'est vraiment. Bon après, on peut être là, tu n'es pas mon ami. Non, et tu peux avoir aussi des, des, des camarades, des collègues, mmh. tout ça. Mais les amis, c'est vraiment des personnes. Non, tu peux leur dire les choses. Mmh. Tu sais que c'est des personnes qui vont toujours te dire la vérité, qui n'ont toujours pas dans ton sens, dans le mmh. sens de la vérité. L'ami, c'est pas celui yes. qui te dit ah t'as raison. L'ami, c'est celui qui dit. La parole de Dieu a raison. On compare maintenant ta situation. Mmh. Voilà. Mmh. C'est ça, nest pas, la ah, C'est ça. ça. ça. Quelqu'un qui va te dire ta raison, mmh. alors que tu vois au contraire de la parole. Non. Un jour, mmh. tu es là comme ça, tu es rebelle envers tes leaders. L'ami te dit, ah, t'as raison, t'as raison, eux là. Non, c'est un faux ami. Oh, Lorsque voilà. la vie nous parle d'écouter mmh. nos leaders, mmh. c'est un faux ami. C'est un faux ami. Mmh. Un bon ami, c'est celui qui dit, non, écoute, là, tu déconnes totalement. Il Arrête. Se Écoute-les. Ils sont là pour ton bien. C'est ça, un vrai mmh. ami. Hein. Quelqu'un qui est prêt à aller contre toi pour ton bien. Mmh. Un vrai ami, un bon ami, guys, c'est également une personne qui t'influence positivement si yes c'est quelqu'un qui t'influence positivement et qui euh, en fait c'est que enfin moi j'ai remarqué que plus j'étais avec euh, bah avec que je traînais avec certaines personnes et plus en fait je les ressemblais je leur ressemblais. Je leur ressemblais. Mmh. Je leur ressemblais. Et du coup, c'est que si en fait des influences positivement, mmh. eh ben, tu vas aussi marcher dans la, tu vas, mmh. tu vas marcher positivement en fait. Mmh. Alors que si euh, tu es influencé négativement sans te rendre compte, tu vas aussi refléter ça dans ta mmh. vie. Exactement. Et quelqu'un même qui t'aime véritablement, un vrai ami, il va chercher à t'influencer positivement en fait. Mmh, vrai. Vrai. Ben, vous savez, il y, y, y a un truc euh, euh, qu'un frère m'a raconté. Euh, bah, il est chrétien et lorsqu'il était avec certains euh, anciens amis ou amis qui n'étaient pas, de, qui n'étaient pas chrétiens. Eh bien, lorsqu'ils étaient, ils étaient en sa présence, ils ne mmh. disaient pas de gros mots. Mmh. Oh. Peut-être qu'ils ah, n'avaient pas choisi de suivre Jésus, wow. mais au moins ils respectaient, ça, ils ne voulaient, hein, mmh. voulaient pas influencer. Mmh. Euh, on n'est pas forcément obligé d'avoir que des amis forcément chrétiens, je pense. Ou du moins, mmh. bon, après, ça je sais pas, ça c'est notre question. Mmh. Des, on peut avoir plein de collègues, plein de, plein de trucs, mais je parle d'amis. Mais. Il y avait des amis qui n'étaient pas chrétiens, qui du coup étaient mondains, mais qui ne disaient pas de gros mots devant lui par respect pour lui. Mmh. « Non, lui, je sais qu'il n'aime pas les gros mots. » Ça, c'est un vrai wow. ami. Ça, c'est wow. véritablement un vrai ami. C'est quelqu'un mmh. qui cherche véritablement à t'influencer wow. positivement. En plus, en, parlant, en, en disant ça, c'est que bah du coup mon amie chrétienne qui mm. a prié pour moi bah du coup avant j'avais tendance à dire des gros mots mm. et du coup à chaque fois qu me dit, que je dis ça elle me dit Benela ah, arrête arrête ça ouais voilà. elle me dit arrête et du coup à force de me dire ça c'est embêtant non c'est embêtant ouais. mais c'est pour ton mieux oui oui, c'est vrai mais à ça. force de me dire ça bah j'ai totalement arrêté ouais c'est vrai Totalement... totalement arrêté. Voilà. tu mens parce que là, il y a quelques secondes, là, euh, je <rire> je gâché, je <rire> donc là, t'as totalement arrêté. Mm -hmm. Tu vois, et c'est pas forcément le Saint-Esprit qui est descendu et qui a mm -hmm. pris ta bouche et qui a fait un, mm -hmm. un Razen qui a, mm -hmm. <rire> dire, il n'y a, a eu rien de tout ça. Il mm a rien de tout -hmm. ça. C'est juste un ami par lequel est Dieu est passé. Mm -hmm. Parce que Dieu ça. passe également par des amis. Amen. Dieu passe par des connaissances. Mm -hmm. Dieu passe par des amitiés. Dieu passe par un bon nombre de choses mm -hmm. en fait. Un bon nombre de personnes. Qui d'autre a été ici influencé positivement par un ami Influencé positivement. Même dans les choses de Dieu, peut-être dans les choses de Dieu. Moi, je sais qu'il qu y a des personnes avec qui on partage sur les choses de Dieu. Waouh, ça m'apporte tellement des Amen. amis. On partage sur les choses de Dieu, on s'édifie. Ouais, t'as vu que là, dans la parole, Oh, t'as vu la révélation mmh. Mmh. Et on peut rester à parler longtemps, longtemps, longtemps. Yes. On parle de la parole de Dieu, on parle des mystères de la parole, on parle de nos expériences mm -hmm. avec Dieu. Et ça nous apporte tellement. On parle même de finances. Il euh, mm -hmm. y a des amis, par exemple, qui me disent, là, Rémi, regarde là, il y a une opportunité pour investir. C'est des mm -hmm. gens qui pourraient investir seuls, mais mm -hmm. qui veulent aussi te faire croquer. Wow. Mm -hmm. Qui veulent te faire croquer parce qu'ils t'aiment véritablement. Amen. Ah, yes. C'est ça. Aussi, un ami, je pense aussi, ça dure dans le temps. Ça dure dans le temps. Mm -hmm. Ça dure vraiment dans le temps. Mm -hmm. Je pense C'est que, que, comment faire le tri, ça dure cool. dans le temps. C'est ça. Et je pense que véritablement, l'ami... Au, au plus de voir euh, juste ce qu'il y a maintenant, il voit la finalité. Mmh. C'est-à-dire, au mieux de voir juste euh, l'action que tu poses, il voit la réalisation. Mmh. Et ça, vraiment, je pense que euh, ça, c'est vraiment important de, mmh. de voir ça dans la, quand on discerne un, un ami. Ouais. Et euh, moi, c'est pour ça que je m'entoure vraiment des personnes qui qui voient en fait là où je vais. Mmh. Pas des personnes qui voient là où je suis maintenant, mais des, là, qui, des gens qui voient la, Exactement. la finalité. Exactement, qu parce la que quand on cherche les amis, ou du moins quand on cherche à faire le tri, il faut s'entourer des personnes qui vont avec nous là où on va. Ah ouais. si, tu, si tu as un ami, écoutez les amis c'est la deuxième famille comme tu dis, mmh. si tu as un ami qui ne va pas là où tu vas, il y aura un bug à monner dans votre ouais, relation, il y aura mm -hmm. un bug, il y aura une coupure, il y aura, bah vous allez vous arrêter, quoi, en chemin. Mm -hmm. Ou toi, tu vas continuer, il va dire, mais non, on va à droite, tu dis, mais non, c'est là-bas. Il dit, mais non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, rien du tout, frère. Mm -hmm. On va quelque part, soit tu viens, fini. soit tu restes là où t'es, mm -hmm. c'est fini. Il faut s'entourer des personnes mm -hmm. qui vont avec nous là où nous d allons, allons Amen. véritablement. Mm -hmm. Amen. Amen. Quoi d'autre voilà, j'aimerais bounce par rapport à ça, justement. Oh ah, vas-y. Fais un petit, <rires> un petit coup sur le bounce hein, parce que mon premier. Ton premier bounce. Yes. Waouh. Wow, wow. <rires> voilà, j'aimerais dire qu'il y, y a, des gens, voilà, les deux personnes, elles sont pas forcément, euh, elles sont pas forcément mauvaises, mais, euh, mais en fait, elles s'apportent rien mutuellement. Elles n'apportent rien. Et mmh. du coup, bah, ça fait que c'est pas forcément qu'un est un mauvais ami mmh. ou que l'autre est un mauvais ami, mais ils ne sont pas faits pour marcher ensemble, ils n'ont en pas, vraiment... ils ont pas ils... la même vision. Ils ont oui, pas la même ça. vision Oui, c'est ça, oui, ça. ça. En fait, on dit pas forcément, forcément de marcher qu'avec vos amis, pas du tout. Mais là, ils on parle des amis, c'est vraiment quelqu'un de proche, c'est la deuxième famille. Mmh. Et il s'agit vraiment de choisir quelqu'un qui va là où tu vas. Par exemple, toi, tu aspires, je ne sais pas moi, à servir Dieu. Et, et, et l'autre à côté, ta copine, elle, elle aspire à devenir la, la prochaine Beyoncé il y a un problème, à un moment donné, il y a un problème, il y a toi, tu aspires à être un, je ne sais pas, moi, être le chrétien le plus profond, et l'autre aspire à être le mondain le plus deep dans le monde. Il y a une opposition, moi, personnellement, d'ailleurs, en parlant de parlant de faire le tri, moi, il y a des personnes, mort-mort, vivant-vivant, on marche ensemble, des personnes, on s'est on sait, on qui ont sauté dans des bagarres pour moi. Hein, <rire> mais à un moment on a dû se séparer. Mm. Le, le, les choses ont fait qu'on a dû se séparer. Pourquoi Parce qu'il y a un moment donné, il y a une vision qui est différente. Est ma, vision, moi, Christ, de... ma vision, moi, c'était Christ. Mm. Ma vision, c'était de marcher avec lui. Et bien que j'aimais mon ami, bien que je l'aimais vraiment, vraiment, mm. euh, mort, mort, vivant, vivant, il mm. y a un moment donné, on... c'est trop, trop différent, en fait. C'est trop différent. Il y a des amis, dans que tu as dû le laisser, non Oui, bah, exactement. Bah, moi, je pense qu'aussi, au niveau de, de la vision, ouais. c'est que... Un ami peut commencer avec toi, mais peut pas forcément terminer avec mmh. toi. Mmh. C'est-à-dire que moi, je sais que j'avais un ami qui, bah, on était vraiment ensemble. C'est-à-dire que lorsque on m'appelait moi, on appelait lui en même temps. C'est-à-dire mmh. était vraiment collés et tout. Mmh. Mais je me rappelle que lorsque j'ai commencé, bah, ma vision, elle, comme, elle a comme été changée et tout. Mmh. Bah, lui, il n'avait plus forcément la même vision. Et on a dû, bah, moi, je dû prendre un chemin, il a dû prendre un autre chemin. Et du coup, mmh. notre. Notre associé s'est séparé en fait. Vous, au final vous êtes séparés. Parce qu'en fait il y, y a un truc auquel de... okay, il faut faire vraiment attention. C'est suivre la vision plus que les amis. Mmh. Mmh. Faire vraiment attention. Ça c'est vraiment important. Des fois on suit une vision avec des amis. Et au final, il y a des ça. amis qui s'éloignent de la vision. Et nous, on s'éloigne avec les amis de la vision. Mmh. Je me souviens, lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, on avait mmh. tous une vision. On était beaucoup, hein On était beaucoup. En fait, on s'est convertis en groupe. Mmh. Du sens où, euh, on était peut-être un groupe de 10 amis, on va dire. Et on suivait wow. tous la même vision. Ouais, mmh. On s'est tous convertis. On était... Euh, depuis le collège, on était ensemble. Depuis la sixième. ta ta, ta. Et aujourd'hui, il en reste que quelques-uns. Que quelques-uns mmh. qui se font sur le doigt d'une main. Pourtant, on avait commencé, on était peut-être 10. Et en fait, certains se sont écartés. Et le choix que qu'on a lorsque certains s'écartent de la vision, c'est soit suivre ces amis-là, soit suivre la vision. Frère et sœurs, on n'est pas né pour suivre quelqu'un, on est né pour suivre et accomplir quelque chose. La vision, et c'est la vision qui nous suit. C'est vraiment un sens. C'est vrai, non C'est vrai. C'est vrai. On se convertit, on marche avec certaines personnes, et c'est pas parce que maintenant la personne est amie qu'elle s'éloigne qu'il faut suivre l'ami. On suit la vision plus que l'ami. Et si l'ami est vraiment ami, il suivra notre vision. C'est notre vision. C'est ça, non C'est ça. Et je pense même que Dieu, en fait, a mis l'ami dans la vision de Dieu pour notre vie, à dire qu'en fait, le fait d'avoir un ami, c'est vraiment le plan de Dieu dans une vision. Mmh. Pourquoi Parce que au début, il a dit quoi Dans Eve, il a dit il n'est pas bon pour euh, que l'homme soit, bon. soit seul. seul. Et mmh. je pense que quand il a dit ça, il voyait déjà les amis, en fait. Ma il, ma voyait ma amitié, il voyait les amitiés. il voyait le fait Amen. que l'homme allait vivre mmh. avec des personnes qui allaient Amen. les à avancer. Mmh. Et euh, du coup, l'ami pour être vraiment un bon ami doit être dans la vision de dieu pour notre vie doit être dans ça. la vision c'est vrai vous savez écoutez ne vous entourez pas vous savez euh, je sais plus c'est que l'homme de dieu qui dit ça je crois peut-être que c'est l'apôtre qui dit ça euh, on ne s'entoure pas de tout le monde en fait mmh. on ne s'entoure pas de tout le monde toutes les premières personnes qui viennent on n'ouvre mmh. pas son cercle d'amitié à tout le au mmh. premier venu en fait mmh. vous avez plus de valeur que ça on a plus amen, de valeur que d'ouvrir son cercle d'amitié au premier venu mmh. bon il faut pas maintenant être non plus autant mmh. En tout cas, faut <rire> pas être comme ça non plus, mais il faut savoir sélectionner en fait, même ça. à qui tu, avec qui tu passes du temps. Mm. Il y a des fois des personnes qui voudront votre temps, qui voudront vous appeler, qui voudront vous voir, qui voudront poser vous la question est-ce que c'est quelqu'un qui va m'apporter Est-ce que c'est quelqu'un qui va développer quelque chose en moi Si cette ça. personne ne m'apporte rien, c'est ça Ciao, bye bye. Ciao ou si c'est quelque chose à qui toi tu n'apportes rien mm. parce que faut pas être égoïste, des fois peut-être que la personne t'apporte rien mais toi tu peux lui apporter quelque chose oui. hein mm. peut-être que la personne mettons elle a un problème avec un péché, peut-être que toi tu as la clé pour sortir de ça yes. donc mm. il, faut, il faut voilà, maintenant comment les trouver ces amis là Allez, I'm listening Comment trouver ces gens là guys Demander mm. à Dieu mm. de yes, nous amener oui. les hommes Demander, il mm. y a beaucoup de personnes euh, qui ont demandé à Dieu d'envoyer de, de, de, des amis, ouais. et au final, je les a envoyés dans une église. C'est ça ton truc, toi Oui. Vas-y, wow. bah raconte-nous. Mmh. Bah justement, en fait. Oh, on acclame Jésus ouais. ouais. Parce que tu étais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis, c'est ça Ouais, déjà, j'avais pas vraiment d'amis, et même euh, les, les, euh, les seuls chrétiens ouais. que je connaissais, c'était des chrétiens tchèdes, quoi. Okay. Et euh, du coup, moi, j'étais en feu, mais j'avais pas... Des chrétiens qui pouvaient me vraiment euh, me garder simuler ton feu également mmh. voilà c'est ça et du coup euh, j'ai vraiment demandé à dieu de me donner des frères en christ vraiment des amis ah, mais... euh, avec qui vraiment on pourra on pourra échanger c'est ça parce, tout que, suis... tu peux, parce que excuse moi tout de parce que tout à l'heure, tu disais qu'un ami, c'est un frère. Mmh. Et des fois, le frère en Christ, ça devient un ami. Hein, ou la mmh. soeur en Christ, c'est ça, en fait. C'est ça. ça mmh. Voilà, c'est ça. Et ils m'ont envoyé le réseau Impact. Et, en... et en vrai, au final, aujourd'hui, tu as plein d'amis, tout ça, tout ça. Et tu as des ça. amis en Christ. C'est ça. ça. Au-delà même d'être frères et soeurs, c'est des amis dans la. Au-delà même de. Bon, c'est bien ce que je veux dire, mais au-delà de... Au de Christ qui vous unit, vous êtes amis, en fait. Ouais. Vous mmh. êtes amis, c'est des gens à qui tu peux faire confiance. Des ça. gens, tu mmh. sais, qui t'aiment véritablement, en fait. Ils sont mmh. là vraiment pour ton bien. C'est ça, non Yes. Voilà. Donc maintenant, comment les trouver Demandez à Dieu, quoi d'autre Demandez à Dieu, hein. je vous invite vraiment, William, comme tu dis, tu prends un temps, non, tu fermes les important. yeux, tu pries. Tu dis, oh Dieu, envoie-moi des vrais amis. Mmh. Des personnes mmh. qui vont m'apporter, des personnes également à qui je pourrai apporter. Mmh. Et Dieu enverra des vraies mmh. personnes. C'est ça. Et aussi, en plus de demander d'envoyer, des fois, demander qu'il nous ouvre les yeux sur les personnes qui sont déjà là. Qu'il mmh. nous ouvre les mmh. yeux. Parce que c'est vrai que souvent, il y a des à personnes qui des sont désormais. vraiment très proches de nous, qui peuvent être vraiment des amis très proches, mais des fois, on n'est pas les yeux ouverts. Et qu'il nous envoie également en tant qu'amis vers d'autres. Il y a des personnes qui ont besoin de nous, il y a des personnes qui ont besoin de notre épaule. Euh, peut-être que tu ne sais pas prophétiser, peut-être que tu ne sais pas guérir les malades, mais peut-être que tu es quelqu'un qui écoute très très bien. Tu mmh. peux être un soutien pour la vie de quelqu'un tiens vraiment vraiment incroyable mmh. n'est ce pas donc tu peux être également l'ami de quelqu'un et il faut pas seulement chercher comme tu dis des amis mais il faut chercher également être l'ami de quelqu'un ah comment mais... autres avoir des amis trouver les bons amis faire le tri oh, faire Je le tri aussi bah, des amis qui peuvent vraiment aussi t'influencer c'est à dire que comment trouver des vrais amis c'est à dire que l'endroit là où tu es tu ouais. peux aussi tu regardes qui, qui mmh. peut, euh, mmh. comme qui peut comme euh, avoir par exemple les mêmes euh, les mêmes envies que toi ou les mmh. mêmes euh, compétences ou ça mmh. c'est oui. vrai une chose qui peut même te caractériser mmh. mmh. ça. amen ça. c'est vrai ça tu es dans un mettons tu es à l'église et toi mettons tu veux devenir euh, j'en sais rien moi une servante de Dieu mmh. tu vois là-bas il y a une fille qui veut devenir également une servante ça. de Dieu il y a un point mmh. commun déjà il mmh. y, a y a un point, point de contact mmh. Mmh. et vous allez mmh. par exemple la personne là-bas elle veut devenir cuisinière toi tu viens la plus grande des cuisinières également il y a un point de contact il mmh. mmh. y a un frère là-bas il veut devenir footballeur toi aussi il y a un point de contact, mmh. c'est ça donc, donc trouver des personnes avec qui il y a, il y a un point commun. Quoi. Il y a un point mmh. commun. Ok. Toi, Béné, tu dirais quoi euh, Pour trouver coup, des euh, amis maintenant. Euh, je dirais bah, déjà, je rejoins ce qu'a dit Willy Big, c'est aussi faire le tri dans les amis qu'on a déjà. En fait, parce que peut-être qu'on a déjà euh, bah, des vrais amis, des gens… En... Peut-être certains prennent la place. Voilà, c'est des... ça. Mmh prendre la place de quelqu'un, de, de, de, de, bah, des vrais amis, et du coup demander à Dieu le discernement en fait, et de ah, nous ouvrir les bien yeux bien. sur bah, qui je dois vraiment marcher en fait, parce ah, que mais... peut-être qu'on a négligé en fait certaines, certaines personnes. On a peut-être négligé certaines personnes qui pourraient être tellement utiles. Maintenant, mm. il ne faut pas non plus être là, euh, paranoïaque, psychopathe, ah, tu tu parles dans mon dos, arrêtez ça, arrêtez ça, être équilibré. voilà, il faut être équilibré, tu parles dans mon dos, je le sens, tu me l'as dit dans la prière, tu parles dans mon dos, tu es un sorcier, donkey Non, ok il faut, pas, il faut pas du tout être comme ça non plus, il faut pas non plus être fou. Il ne faut pas être un psychopathe, il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a un jour ah, un frère, frère qui est devenu ici un prime, au prime du Nouvel An. Et qui a dit un conseil pour 2021 Arrête de psychoter, il y a des gens qui t'aiment Tout le monde la ne veut pas raison. ton mal Tout mm. le monde ne parle pas, dans ton dos Il y a mm. des gens qui t'aiment sincèrement On est Amen. en Christ, dans la maison de Dieu Et il y a des gens qui nous aiment sincèrement Amen. Pourquoi ils nous aiment C'est comme ça C'est Dieu qui met cet amour dans leur cœur Faisons leur confiance Amen. Et voilà, il y a des vrais amis Et si tu as été déçu d'ailleurs par les amis euh, dans le monde On peut te dire ici que non, en Christ Dieu peut te donner une famille merveilleuse Amen. Yeah. Et Jésus a dit quelque chose Jésus a dit que si quelqu'un renonce à père, mère, frère, sœur, tata, ta, ta, ta, ta, mm. il en recevra au centuple, dans le siècle futur, mais également dans le siècle présent, présent. présentement. Mm. Une centaine d'amis, une centaine de frères, de sœurs, de mm. mères, de pères, des gens sur qui tu pourras donc t'appuyer. Mm -hmm. yes. Et donc un dernier conseil pour trouver des bons amis peut-être C'est ça. Et un dernier conseil Bon, c'est juste quelque chose que j'aimerais partager. Pour moi, euh, la meilleure amitié, c'est l'amitié fraternelle, amicale, okay. c'est-à-dire véritablement, c'est l'amitié où la personne, c'est également ton frère, mais également ton ami, okay. c'est ça, parce que moi, le meilleur ami que j'ai, euh, euh, à part Christ, vraiment, celui c'est le plus haut, c'est mon frère, Ethan. Donc, tu dois tu conseilles également de faire de sa famille des amis. C'est ça. Amen. amen. C'est vrai que, amen, vrai. ça, c'est une dimension de l'amitié. Ça, c'est mm, vrai que ça, c'est très, très bien aussi. Toi hein. mm. tu voulais dire quelque chose oui, je voulais dire que, euh, à part le fait d'avoir euh, les mêmes intérêts. Ou Après, toi, je vois que tu l'as mis sous dog, hein, vu comment tu as habillé. <rire> <rire> tu tu devais être oui. Non, mais il y a aussi des personnes avec qui on se complète. On ne se ressemble pas forcément. Mmh. Mais par exemple, mmh. elle a des lacunes que je peux combler. Et, et toi, toi, tu as des lacunes qu'elle peut mmh. combler. Voilà, sa mais... mmh. euh, Voilà. Bon, super, toi. Je aussi dit que euh, ma amis, ça s'est progressé dans le temps. Ça se trouve dans le temps. Ça se trouve dans le temps, c'est-à-dire que... Dans... Confiez pas vos secrets au premier qui vient. Ah non ça. Mmh. ça se trouve vraiment dans le temps et aussi la vérité. Parce que souvent, on a des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes, que l'ami peut te dévoiler ouais. ou te dire que, par exemple, il y a ça, que tu casses qu ça, il y a ça, ceci, ce, ce, ce, cela. Et ça peut t'ouvrir les yeux par rapport à certaines choses mmh. et par rapport à certains défauts que tu peux avoir, l'ami aussi peut t'aider par rapport à ça aussi. Il peut Donc, mmh. c'est vraiment important, mais, mmh. my God, c'est tellement... Vous savez, l'histoire, là, non « Je suis seul sur une montagne avec non, Dieu. » Alléluia. Vous devez avoir également une amitié avec Dieu. Amen. Mmh. Amen. Amen. Amen. Oui. On doit avoir une amitié avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est important également qu'on ait... Adam ah, avait une amitié avec le Seigneur. Mmh. Hein. Mais c'est important également d'avoir des gens... Qui sont là la physique, oui, mais... quoi. Non, mais... Des gens physiques, quoi. Des gens que tu peux appeler. <rire> Allô, Lucia. Allô, la fille de Snoop Dogg. Oui, en fait. <rire> euh, c'est important, c'est important. En tout cas, le conseil, prier demander à Dieu cela. Faites un tri, ne soyez pas des psychopathes en croyant qu'il n'y a que des mauvais amis. Il y a également non, mais... des très bonnes personnes oh, qui vous mais... aiment et qui veulent simplement être bien. Sur ce, God bless you, il y a l'Instagram de Fresh qui s'affiche juste maintenant. On espère que ça vous a aidé un peu à reconnaître les vrais les yes. faux yes, amis. L'Instagram de Fresh s'active, euh, s'affiche, allez vous abonner, nous on est des vrais amis. On est des vrais amis, yes, on, est est vrai, vrai, vrai. Est vrai, on a Si vous n'avez pas d'amis, il faut venir ici. Si, ça, enfin, si vous n'avez pas d'amis, il faut venir ici. Quoi. Ah, si vous n'avez pas ouais. d'amis également ouais, Oui, Donc n'hésitez pas à venir sur le plateau de Fresh. Yes. N'hésitez pas à venir. Euh, euh, tous les mardis ou tous les lundis, je crois, il y a les inscriptions qui se font dans la story. Euh, story, pardon. Euh, story du Instagram de Fresh. Vous allez yeah. cliquer, vous abonner et vous euh, vous inscrivez. Venez, passer. Le public, vous avez aimé, vous aimez bien venir dans euh, ton public. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et euh, je rajouterai également cela pour terminer. Si vous n'avez pas d'église, Cherchez-en une. Demande à Dieu de vous dire dans une église Amen. parce que c'est là-bas également qu'on trouvera des mmh. très bons amis mmh. à l'image de Christ. God Amen. bless. Stay fresh. fresh.